Cette pauvre démocratie, on entend les pires euh, les pires difficultés sur elle ou, ou les pires inconvénients. Euh, malgré tout, euh, c'est une institution à préserver coûte que coûte, euh, malgré toutes ces difficultés à, à vivre. Il est bien évident que dans l'époque dans où nous vivons, où on voit, voit l'émergence des partis extrêmes, euh, d'extrême droite euh, on se demande ce qu'il faut faire au point de vue démocratie si on laisse aller la démocratie telle qu'elle est d'ici quelques années on va se retrouver avec euh, des extrémistes euh, dominants peut-être pas au pouvoir mais dominants alors à quoi c'est dû cela alors on a beau dire que c'est parce que les partis traditionnels ne font pas leur boulot, font moins leur boulot. C'est difficile à dire. Je ne connais pas trop la, la politique nationale. Je ne peux pas appeler ce qui s'appelle la politique locale, mais euh, disons que les âmes de bonne volonté qui veulent un petit peu s'atteler à la tâche sur, euh, sur la vie des gens, sur la localité, ce n'est pas chose aisée. Et. Euh, c'est bien joli de vouloir transmettre l'information, par contre, les, euh, les gens, ce que j'appellerais, euh, sans du tout euh, euh, avoir un, un, un aspect euh, comment dire, euh, négatif, mais le, le peuple n'est pas toujours prêt à recevoir cette information. Donc c'est la difficulté de transmettre un petit peu euh, les valeurs. Actuellement, c'est difficile, pour un tas de raisons, mais c'est difficile de transmettre les valeurs de base qui ont fait notre société. Je crois que si on n'y arrive pas, euh, on va à la catastrophe. Et pourtant, il faut, il faut rester dans cette voie-là. Il y a une phrase que j'aime bien de... Antonio Gramsci, un Italien, qui disait dans les années 1930, « L'ancien monde se meurt, le nouveau monde tarde à apparaître, et dans ce clair-obscur peuvent apparaître des monstres. » C'est une phrase qui vous parle ben, C'est ce que nous vivons. <rire> C'est exactement ce que nous vivons. Euh, alors, puisqu'on est aux entretiens de, de, de Miancé, euh, pas de Miancé, pardon, aux entretiens de Selang, hein, à Pierre Fit, les anciens entretiens de Miancé, c'est vrai que je traversais une période de pessimisme en voyant ben, la, la, la réaction euh, des gens, que ce soit dans le village ou un petit peu ailleurs, qui, euh, qui se repillaient sur eux-mêmes, où il n'y avait plus de communication, ou peu, euh, où il y avait peu de dialogue, où, où, où chacun euh, s'occupait de son précaré, où il y avait un égoïsme particulier, où toutes les manifestations que l'on organisait n'étaient pas suivies. Après ces entretiens, je ressens un peu d'optimisme parce que je me dis quand même qu'il y a un noyau très important et très influent de gens qui veulent faire quelque chose et qui forcément, un jour ou l'autre, vont influer sur, sur les gens qui se, qui se laissent vivre. Allez. Donc c'est pour ça que euh, l'émergence de monstres, on n'est pas à l'abri. Elle durera ce qu'elle durera, puis on, retrouve, on retrouvera forcément, un jour ou l'autre, la, la démocratie. Euh, regardez ce qui s'est passé sur euh, les villes qui ont basculé euh, sur, euh, sur l'extrémité, quoi, sur, sur l'extrême droite. Euh, ça n'a pas duré longtemps toutes sont revenues à un équilibre, parce qu'on sait bien que ce n'est pas, pas viable, que ce n'est pas, pas le monde actuel pas qui doit être fait de dialogue et de, et de sécurité et d'aide et, et de partage. Donc voilà, quand même, je suis, je suis optimiste sur l'avenir.